Il est temps de passer aux déclarations des députés. Je reconnais la députée de London Fanshawe. Merci, M. le Président. J'ai rencontré des représentants de l'Université de Western Ontario ici à Queen's Park. Une des grandes préoccupations qu'ils ont exprimées, c'est qu'ils se demandaient qu'est-ce que le gouvernement Ford allait éliminer. Et je vais lire la lettre. Cher Honorable Ernie Fulton, à une époque où les universités de l'Ontario reçoivent le plus bas financement au Canada, l'Association des, des corps enseignants vous implore de ne pas diminuer le financement dans le prochain bu budget. Une diminution du financement aux institutions financières aura des répercussions négatives sur la qualité de l'éducation dont, dont, dont on a besoin pour rendre l'Ontario concurrentiel. Cela va toucher de nombreux membres de l'université qui ont des emplois précaires et souvent, ces contrats ne peuvent pas être renouvelés. Les, ce sont les meilleurs enseignants de l'université. Ces personnes font partie de la qualité que reçoivent les, les étudiants. Nos corps-enseignants, nos provinces et nos universités vont connaître du recul. Nous vous demandons de ne pas diminuer les subventions et plutôt d'offrir un financement robuste aux universités de l'Ontario, ce qui va renforcer la qualité de l'éducation postsecondaire. Pouvez-vous vous engager à notre demande? Sincèrement, Paul Belavo, président. Et de plus, l'UWOFA va rencontrer le, le, la ministre. La ministre, ministre pouvez-vous les rencontrer? J'espère que vous allez répondre par l'affirmative lorsqu'ils vont communiquer avec vous. Avec vous. Dèclar, de déclare, déclaration des députés. Député de Kitchener-Conestoga ou non des commettants de Kitchener-Conestoga et des résidents de la région de Waterloo. J'aimerais féliciter le gouvernement d'avoir décidé de créer un transport public le ministre des Transports et Metrolinx élargissent le service de GoTrain. Les députés de Cambridge, Kitchener-Hester et moi-même ont fait en sorte qu'il y ait des améliorations et des négociations avec CN Rail, ce qui va mener à de vrais résultats bien d'avance. Allons voir les accomplissements du gouvernement. En septembre, nous avons ajouté plus de vagues sur le go-train de Kitchener. En janvier, le service a été augmenté de 25 y compris un train de l'après-midi qui quitte à 3h25. Il y a donc cinq trains vers le matin et cinq qui reviennent le soir. Le 9 mars, pour la pause de mars, notre gouvernement a annoncé que des enfants de moins de 12 ans peuvent être, peuvent être usagés gratuitement. Nous faisons de bons progrès. Cela vous montre que notre gouvernement Prend au sérieux le développement économique et comprend le rôle vital le rôle vital de l'infrastructure. Je suis fier d'un gouvernement qui se rend compte de l'importance du train GO entre Waterloo et Toronto et je suis emballé de vous dire que nous aurons des services aller-retour bien d'avance. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de York-Southwestern, je prends la parole pour parler des jeunes personnes de ma circonscription. Nous avons beaucoup de chance d'avoir les jeunes les plus éduqués dans le monde avec 20 universités de renommée mondiale et 21 collèges respectivement. Il n'est pas étonnant que de nombreuses universités sont ontariens. Les Ontariens font de leur mieux. Nous devrions les féliciter. Mais au lieu de cela, le Premier ministre et son gouvernement conservateur ignorent les jeunes, ignorent leurs ambitions pour avoir un avenir brillant. Selon Statistique Canada, l'Ontario, il y a 44 000 diplômés comparés à 77 000 personnes dans le reste du Canada. C'est à cause des éliminations de financement au collège université et de nombreuses jeunes personnes n'en pourront pas étudier au niveau postsecondaire. Ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'avoir des familles qui peuvent payer leur éducation. Dans ma circonscription, Un revenu, le revenu moyen est de 69 949 dollars par année. Souvent, les étudiants ne, pas, ne savent pas où se tourner. Les jeunes de ma circonscription font de leur mieux pour améliorer leur vie. Monsieur le Président. On devrait plutôt féliciter et encourager ces jeunes. Je demande à ce gouvernement de ne pas ignorer les étudiants de, Weston, de ma circonscription. Merci. Déclaration des députés. Député de Carlton, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est pr la première journée du printemps pour des milliers d'Iraniens, y, y compris moi-même. Aujourd'hui, c'est le nouveau printemps. Noros a commencé il y a plus de 3000 ans et a des milliers d'années de plus que la Grande Pyramide de Giza. En 2009, cette région a fait partie du patrimoine immuable de, des Nations unies. Le, premier, le 21 mars est la journée internationale, internationale des. Iraniens. Partout, des millions d'Iraniens, peu importe leur religion, la langue, le genre, la race, le statut social, se sont réunis avec des familles, des amis et des proches pour célébrer la nouvelle année. Et cette célébration de 3001 marque la renaissance de la nature. Russes représente l'histoire, la culture de l'Iran. Selon les historiens, les célébrations modernes ont été solidées pendant le règne de l'empereur avec Adissus le Procès. Cet empereur et ses ancêtres ils sont arrivés avant l'islam. Il y a des célébrations séculaires. Pour toute personne qui célèbre Norus à Carlton ou partout dans le monde, je vous souhaite une nouvelle année heureuse, prospère. Thank you. Merci. Député de London Nord-Sud, j'ai été un enseignant avant de commencer la politique et je viens d'une famille d'enseignants. L'éducation est l'avenir. Ce n'est pas tout le monde qui hérite d'une entreprise d'un million de dollars. Moins des, mo, plus d'élèves dans une classe signifie moins d'attention. On dit que les, élèves, les enseignants vont être plus résilients. Il y aura des classes de 50, 60 élèves. Les élèves ne sont pas des animaux. Ce gouvernement prétend qu'il n'y aura pas de perte d'emploi involontaire. Écoutez, vos décisions volontaires représentent des pertes d'emplois. Mon frère Sean enseigne depuis 12 ans. Il est un coach de football et il travaille comme bénévole dans son syndicat. Selon le conseil scolaire de Sean, 160 emplois vont être perdus alors que les syndicats disent que 225 emplois seront perdus. Sean a enseigné pendant 12 ans et il pourrait perdre son emploi à cause de ce gouvernement. Les classes euh, seront, auront plus de 40 élèves et souvent euh, ces écoles portables ont plus de 30 euh, élèves. Vous avez pensé à l'incendie ou à la violence, violence en salle de classe? classe Ce gouvernement régressif ignore les faits, ignore la science et prend des décisions qui nuisent aux enfants. Mais comme étant me pose toujours cette question, pourquoi est-ce que ce gouvernement déteste les enfants Je retire. À l'ordre. À l'ordre. La députée des services à l'enfance, à l'ordre. La députée, la ministre des services à l'enfance et des services communautaires va retirer ses propos. Retirer. À l'Ordre. À l'Ordre. Nous en sommes encore aux déclarations des députés. Déclaration des députés. Député d'Ottawa Sud. Euh, merci, Monsieur le Président. Nous célébrons, célébrons aujourd'hui avec fierté en 120 mars, la Journée internationale de la, la francophonie. La communauté francophone a toujours contribué de façon importante à la vitalité de la société ontérienne. Les francophones venus d'ailleurs, qui ont choisi s'établir en Ontario, viennent enrichir son apport linguistique, culturel et économique. La communauté francophone a toujours joué un rôle important dans la culture, les arts et l'économie de l'Ontario. Nous savons à quel point le bilinguisme est fondamental pour l'Ontario. Établissons notre province en tant que chef du fil mondial. En tant que, le, que le gouvernement, tous les mesures que nous prenons doivent tenir compte de son importance et de son impact positif les Ontariens et Ontariennes. Le française fait partie de l'Ontario. La française est parlé sur cinq continents à travers le monde. La langue française a donné des milliards de mots à d'autres <rire> langues, en particulier à l'anglais. Elle témoigne aussi de l'histoire et, et du parcours pour le peuple francophone partout dans le monde. J'ai invité tous les francophones et francophiles aujourd'hui à manifester et à partager leur fierté et leur solidarité avec la francophonie du monde entier utilisant le tweet français hashtag, mon20mars. Bonne journée internationale de la francophonie à vous tous. Merci. Bravo. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler d'une initiative commencée par euh, qui non seulement menace ma circonscription mais d'autres circonscriptions également. C'est la menace de dépendance aux drogues. C'est un, une menace qui doit être corrigée. Le problème d'alcool et met à risque la vie de certaines personnes, tout comme les maladies et les questions de sécurité publique. Toute dépendance est mauvaise. L'alcoolisme peut euh, mener à des accidents dangereux, la mort, la violence, selon un rapport de l'Institut canadien pour euh, les dépendances. L'alcoolisme a représenté 14 milliards de dollars de perte de coûts de productivité et une grande partie des Ontariens boivent au-delà de, de ce qui est permis. Il y a certains membres de ces organismes ici dans la tribune et qui ont travaillé pendant des années sur l'alcoolisme et ils vont lancer une appli sur une vie sans alcool et il y aura des dialogues entre l'alcoolisme et la santé mentale, il y aura des plateformes. Depuis les trois dernières années, j'ai vu les répercussions positives de ces initiatives et j'ai décidé de faire la promotion du changement et je suis fière de dire que je ne bois pas depuis lors. Je demande à tout le monde ici de faire ce défi sans alcool qui se fait en même temps que le mois du patrimoine SIC et soyez les maîtres de cette cause. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, député de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président. Le premier programme d'été est un programme pour les, les élèves de 6 à 21 ans et qui ont des problèmes d'autisme graves. Ce programme est à Windsor et à Essex depuis 1984 tous les étés. Cet organisme est le seul programme qui offre un soutien spécialisé l'été pour des enfants atteints d'autisme dans la région de Windsor-Essex. Le programme est financé par différentes sources, y compris le ministère de l'Éducation, le programme de l'été, ce, progr ce financement permet d'embaucher de, des étudiants secondaires, ces étudiants ont... Pu obtenir une expérience d'emploi et des compétences en leadership. Le problème, c'est que la ministre de l'Éducation n'a pas dit aux organismes tels que ce service s'ils vont continuer ces subventions cette année. À cause d'une demande élevée, cet organisme est forcé à mettre les familles sur une liste d'attente de un an ou deux avant de les accepter au programme. Ce programme ne peut pas se permettre de, per, de perdre un financement. Alors, je demande au gouvernement conservateur d'offrir plus de précision à des organismes de cette ampleur qui offrent des services aux personnes atteintes d'autisme. Ces organismes doivent être au courant de leur financement afin d'offrir des programmes aux jeunes atteints d'autisme grave pendant l'été. Kaleidoscope est un programme semblable. Et si ce gouvernement n'agit pas et ne les finance pas, ils ne pourront plus continuer. Merci beaucoup. Dé... Déclaration des députés. Député de Ississauga East, Cooksville. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le monde a été ébranlé par un acte de terrorisme à Christchurch en Nouvelle-Zélande. La perte de 50 personnes innocentes pendant une journée les plus sacrées de la semaine pour les musulmans est inimaginable. Cette attaque terroriste est un affront envers la communauté musulmane dans le monde et envers les nouvelles Néo-Zélandais. Merci aux premiers répondants d'avoir aidé dans cette crise. J'aimerais saisir l'occasion de remercier mes collègues à la Chambre pour leur soutien dans cette époque difficile Merci à nos agents de police dans toute la province d'avoir protégé les mosquées pendant nos prières du vendredi et nous faire sentir en sécurité. Il n'y avait pas de menace imminente en Ontario, mais les agents de police étaient là pour nous protéger. Nous en sommes très reconnaissants. Nous devons reconnaître que de tels actes de terrorisme ne sont pas euh, acceptés ici ni ailleurs. Le soutien reçu par la communauté est vraiment rassurant. Cela me rassure ainsi que la communauté comme quoi il y a de l'espoir, de l'amour et de la paix dans le monde. Comme l'a dit Christopher Reeves, lorsque vous choisissez l'espoir, tout est possible. La violence et la haine n'est jamais la réponse. Cette attaque tragique nous a réunis et nous a rendus plus unis et forts. Pour terminer, j'aimerais citer Martin Luther King Jr. La haine ne peut pas, ne peut pas éliminer la haine, seule la L'amour peut éliminer la haine. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Kitchener South Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, à Kitchener, en, au Canada, nous avons perdu un ancien combattant, Harry Watts. Pour souligner son héritage, j'aurais besoin d'or ici en cette Assemblée, mais quelques éléments que je peux dire, montrant à quel point il était incroyable. À ses funérailles, il a été décrit comme étant comme un humanitaire, mais aussi un guerrier. Et c'était absolument vrai. Lorsqu'il était... Travaillait à la liaison dans, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les enfants qui étaient dans le besoin ont reçu des vêtements qui ont été faits par euh, avec des anciens uniformes. Il a appuyé les chiens d'aide à Cambridge. C'est la façon dont euh, mon fils et moi avons rencontré Harry pour la première fois. Kenner l'appelait « l'homme au grand sourire ». David Sofa a fait un portrait d'Harry et l'a qualifié de son d'un de ses meilleurs amis. Il m'a dit à quel point Harry était dévoué envers les élèves et les nouveaux Canadiens. Évidemment, Harry souriait toujours et riait toujours. Je ne l'ai rencontré qu'il y a quelques années par son travail avec les chiens d'aide. La dernière fois que je l'ai rencontré, que je l'ai vu, comme toujours, je l'ai remercié du travail qu'il fait. Il m'a tenu la main cette journée-là. Il m'a dit, « Vous savez, vous me remerciez toujours. Monsieur Watts, Harry, j'aimerais vous remercier de nouveau pour le travail que vous avez fait pour notre pays et pour l'impact que vous avez eu sur ma vie. Je ne vous oublierai jamais. » Merci beaucoup. Rapport de comité.